Aujourd'hui, dans Solidaire en Action, on reçoit Sud Amazon, membre de la Fédération Sud Commerce et Services. Solidaire en Action. En, en Action. action. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, la situation Vous avez traîné Amazon en justice, Amazon a été condamné, et vous dire un petit peu bah, ce qui se passe en ce moment. On a posé euh, le droit d'alerte le, le 18 mars. Les entrepôts Amazon, vu la quantité de personnes qu'il y a dedans, respecter les distanciations, tout ça, ce n'était pas possible à ce moment-là. Ils ont refusé euh, de prendre les droits de retrait. Du coup, ça envenimait un peu les choses. Et euh, c'est ce qui a fait qu'on en arrive au tribunal. Parce que bah, Amazon, euh, sa méthode, c'est le bulldozer, malgré tout ce qu'ils peuvent dire sur... Euh, Priorité, euh, ben, en fait, euh, leur priorité, c'est notre santé. En fait, leur priorité, c'est le business. Voilà. Et aujourd'hui, euh, les sites sont fermés suite à, alors, suite à leur propre décision, parce que euh, la justice leur a proposé de réduire euh, leur activité. Qu'on voit, c'est qu'ils utilisent pour l'instant les entrepôts euh, à l'étranger. Alors, il y a encore les centres de distribution, euh, donc les centres de livraison qui fonctionnent en France. Les copains des centres de tri, il y a encore des cas qui sont susceptibles de se déclarer, et euh, ils continuent d'embaucher de l'intérimaire, euh, de faire absolument l'inverse des consignes du gouvernement. Vous êtes payé à 100% Ils vous ont déclaré en chômage partiel Alors nous, on est payé à 100%. Par contre, Amazon menace toujours de réduire la voilure, euh, quand on voit Bezos qui a augmenté sa fortune de 24 milliards, on ne va pas se dire que c'est une entreprise en difficulté. La victoire qu'on a obtenue, c'est un signe qu'on peut gagner contre Amazon si on est déterminé, si on est bien entouré aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui ont fait un travail extraordinaire, entre autres pour traduire en termes juridiques tout ce qu'on on a fait sur le terrain, ça peut être un signe positif pour tous les collègues qui se battent sur tous les sites en Pologne, en Allemagne, en, aux états unis ou ce qu'on veut, c'est juste protéger euh, nos santé et celle des collègues ou du public dans les transports, Enfin, tous les gens qu'on peut être amenés à croiser, les livreurs, ainsi de suite. Voilà. Est... Et Est-ce que vous avez des contacts un peu avec les... parce qu'il y, y a pas mal d'intérimaires aussi qui sont sur Amazon Alors, euh, normalement, ceux qui étaient en contrat, ils étaient prolongés au moins jusqu'au 1er mai. Et oralement, on nous avait garanti que les gens ne seraient pas mis en fin de mission. Alors, il s'avère que ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, on essaye de surveiller, on va, je pense qu'on va réussir à en faire pour en revenir quelques-uns qui avaient été mis en fin de mission. On va essayer de contrôler le retour surtout. Il faut surveiller la situation quand on va revenir à 70%, 90%, 100%, 120%, quand il y aura les intérimaires, comment on les mesures elles sont est-ce est que les mesures qu'on mettra seront encore efficaces et ainsi de suite euh, parce que si on les laisse faire euh, à leur ouverture ils embauchent 40 intérimaires par jour et on peut reposer le droit d'alerte c'est quand même une maladie mortelle qui traîne il y a encore 400 morts ce matin euh, on fait pas ça euh, juste pour euh, entre guillemets faire perdre de l'argent à Amazon euh, très bien gagner leur argent en faisant les choses correctement euh, moi j'estime que ça devrait être une boîte qui devrait être exemplaire sur le traitement de ses employés sur euh, le traitement environnemental et tout ça euh, et les moyens qu'ils ont bon ben ils préfèrent lancer des fusées dans l'espace en action. En action. si vous avez le moindre problème avec le coronavirus au travail vous n'hésitez pas il y a une fois aux questions sur le site internet de Solidaire, sur solidaire.org. Il y a également ce numéro vert, gratuit, où des syndicalistes de Solidaire vous répondront 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Prenez soin de vous, et à bientôt les camarades.